Bienvenue sur Cool Paradigms. Le kéfir de lait est produit en ajoutant des grains de kéfir de lait dans du lait biologique à température ambiante qui va fermenter entre 12 et 48 heures. De nombreux types de lait peuvent être utilisés. En Occident, il s'agit bien sûr principalement de lait de vache, de brevis ou de chèvre. Une petite cuillère de grains de kéfir peut faire fermenter environ un demi-litre de lait. Les grains de kéfir appartiennent à la catégorie des Scobie comestibles, acronyme pour Symbiotic Colony of Bacteria and Yeasts. C'est-à-dire colonies symbiotiques de bactéries et de levures. Les grains sont très résistants et leur existence implique la collaboration de nombreuses souches différentes de bactéries et de levures, garantissant une grande variété de micro-organismes probiotiques très utiles pour équilibrer notre propre microbiote. La domestication des énigmatiques grains de kéfir sauvage remonte à des millénaires parmi les sociétés pastorales des montagnes du Caucase et du Tibet. Ils ont aidé et aident encore aujourd'hui à conserver le lait de nombreux sous-produits sous sans réfrigération. Les différentes étapes pour la préparation du kéfir sont expliquées ici au léger décalage à savoir, numéro 1, la stérilisation de la passoire à l'eau bouillante numéro 2, présentation du bocal au vert avec son couvercle optimisé pour ne laisser passer qu'un peu d'air à l'intérieur numéro 3, agiter énergétiquement le pot pour faciliter l'extraction des grains de kéfir. Numéro 4, extraction des grains. Simplement en secouant la passoire sans toucher les grains. Numéro 5. Remettre les grains dans le bocal vide pour les rincer avec un peu de lait à température ambiante. Numéro 6 Une deuxième utilisation de la passoire pour nettoyer les grains avec du lait. Soyez dit au passo, le nettoyage des grains avec du lait favorise les bactéries et les levures des grains eux-mêmes, au lieu de celles contenues dans ce qui reste du, du kéfir lui-même, le yogourt kéfir même logique, on ne peut pas faire un vrai kéfir de lait avec juste le kéfir précédent. Il dégénérerait rapidement avec seulement quelques souches de micro-organismes dominant tout le mélange. Car lorsqu'ils ne sont pas obligés de collaborer pour la survie des grains, les micro-organismes rentrent en compétition et seuls ceux qui se multiplient le plus rapidement dominent. Donc, grosse perte de variété et probablement aussi au niveau de la subtilité du goût. Numéro 7, remettre les grains dans le bocal avec suffisamment de lait à température ambiante. Attention, retirez toujours l'étiquette du berlingo de lait lorsque vous faites un bain-marie pour euh, revenir à température ambiante, car de l'eau polluée par l'étiquette pourrait se retrouver à l'intérieur de votre kéfir. Et maintenant, quelques généralités. Le goût du kéfir change considérablement en fonction de la durée de sa fermentation, plus elle est longue, plus elle devient acide. Il est également possible de réutiliser le même bocal en verre pour plusieurs lots d'affilée. Donc, à la fin du processus, un arrière-goût de fromage est susceptible d'être présent. Pas du goût de tout le monde. Attention quand on change le bocal en verre. Il est bon de le stériliser à l'eau bouillante et d'éviter à tout prix les traces de Après quelques lots aussi, vous aurez aussi trop de grains. Vous pouvez donc les partager, les manger ou simplement les jeter dans votre compost. Merci pour votre attention.